Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur ETV, ETV3W.GP, pour ceux qui ne pourront pas tout voir maintenant. Alors, si vous êtes devant la télé et nous commençons, tant mieux. Mais si vous arrivez et que nous avons déjà commencé, eh bien, euh, www.etv.gp. Là, vous avez tout. C'est le replay, c'est comme ça qu'on va créer ça. On ne pouvez pas un télé là, et on voit ici Internet, on ne voit pas tout. Alors nous, aujourd'hui, encore pour continuer dans notre petite euh, envolée vers les vœux pour Noël, souhaitez-moi joyeux Noël, et eh bien nous avons eu... Un premier invité il y a quelques minutes. Là, nous avons notre second invité qui est juste là. C'est un autre rayon de soleil que nous avons fait rentrer dans nos studios. Il s'agit pour nous de recevoir M. Serge Jals. Alors, vous le connaissez de nom peut-être, mais de visage. Comment allez-vous, Serge? Eh bien, bien. Ça porte qu'on Oui, tout à fait. Et puis, bon, il y a un qui a moins souvent. Mm -hmm. ou dit qu'on connaît moins et forcément de visage. Ouais. Mais des fois, euh, il n'y a qu'à reconnaître moins à la voix. C'est ah, vous qui sergez. Et comme on y a un nom qui s'est et qui passe mm -hmm. un bon moment. Ça. Euh, si d'autres euh, chaînes. Hein? chaînes et mm -hmm. antennes. Donc mm -hmm. euh, c'est un peu comme ça, Même si on un vrai visage, voilà, ils un Tout à fait. Tout à fait. Voilà, voilà. Alors moi, je tiens aussi à saluer ces mounins qui ont dit bonsoir. Euh, Belle bon soi-même et en très content d'être euh, euh, invité aujourd'hui à aujourd l'émission là. Merci. Et en d'ici là, nous qui faire un bel petit débat. Un débat, on peut dire ça. Parce que moi, en, en, en même temps, je ne pas la langue de Baka franchement. Et comme Sergio, quand le Kakouye et les autres Kakouye et Sergio, c'est ici où nous sommes nous depuis tantôt et nous connaissons depuis plus 30 ans maintenant. Je oui, peux dire depuis oui, plus de 30 oui, oui, ans, parce que fait. ma dernière fille va avoir 30 ans. Ouais. Donc, euh, nous est depuis longtemps, longtemps, longtemps. C'est bon, bon, moins. Oui. Alors, où est-ce que vous le trouverez? En dehors de le retrouver ici avec moi, ou alors de le voir là où vous avez l'habitude de le voir. Eh bien, c'est un chef d'entreprise. Il a une entreprise qui a pour nom... Euh, une image. Une oui. image. Ça a changé, alors? Oui, ça a changé, parce qu'avant, avant, c'était euh, publiant. Publiant, voilà. Et euh, en resté presque 16 l'année car Travail, euh, si enseigne à ça mm -hmm. et puis après comme euh, tenir quelques petites difficultés a mm -hmm. dit bon euh, et euh, tenir conseil qui était en, en cabinet euh, mm -hmm. d'expertise euh, comptable mm -hmm. et qui euh, dit moins euh, qu'il faut moins euh, changer non pas changer non forcément mais faut faut qu'on téveille un petit coup de pied pour mm, d'accord pas tomber euh, mm -hmm, dans mm -hmm. la déchéance totale Exactement. donc faut, et, mm -hmm. et c'est là, on balançait une image des doigts. Mais une image voilà. complète, hein. Nous ouais. avons fait un petit balayage en l'air, ils ont fait des bidins qui oui, à l'heure oui. du temps avaient informatique, infographie, tout à fait, euh, tout tout à fait. Euh, de... Mais de base, ouais. en sont en euh, peintres en lettres. C'est-à-dire qu'on voilà. commençait à euh, euh, dessiner euh, et écrire euh, avec Pinceau. Voilà. Mm. Et entre autres, euh, en 82, on vient de trouver mon pionnier aussi, à les premiers mouns ouais. qui ont qu fait les panneaux 4 par 3, qui ont posé ou... affiche euh, mm. avec euh, ces grands balais-là. Mm. Qu -ce voilà. qu'ils ont qu'on fait actuellement là Et puis, ils ont on fait ils ont fait, on fait des oui. tas de comités, ils ont oui. fait des décorations de Décoration aussi. Ils ont fait des t-shirts, ils Et ils voilà. ont basé aux abîmes. Pour les autres pays, vous voyez qui nous avons fait nous, c'est un chef d'entreprise depuis, non, ni, non, non, quand il fait maintenant, peut-être à 20 et quelques l'année 27. Euh, non, okay. on j'a presque à la quarantaine, presque okay. 45 ans hein, qu'il y a en métier là. D'accord, Ou métier et au monte entreprise là En 82, euh, en 82 euh, pardon, 92. 92? 92, première entreprise oui, là, montée parce là. Parce que moi, on fait premier, pardon, moi, mm -hmm. moi, premier oui. euh, bordel, moi, moi, et mm -hmm. euh, c'est fini, finalement une fête à 94. C'est pour ça qu'on a dit, où presque 28, Tout à fait, tout Donc, à euh, fait. Donc, Serge Jodla nous connaît parler les de l'esprit Noël. L'esprit Noël là, c'est pour ça qu'on nous fait venir, parce que nous, à d'un courant là, et 23, 24, peut-être qu'elle nous fait d'autres invités venir pour nous préparer de l'esprit Noël. Oui, oui. oui. Qui genre, euh, Noël est de là, timon, Jean Noël de a passé à Casanlote Timoun. Timoun, Jean Noël l'a été passé, c'était un Noël qui était agréable. Hein? Mm -hmm. euh, là, qui a dit agréable, c'est-à-dire ça était vraiment euh, bon tout bonnement, euh, tout monde mouna. Alors c'était fête à Noël. Ouais. C'est fête à Noël. Mm -hmm. Même si a un monde qui était euh, dans la tristesse, mm -hmm. mais joue là ça mouna. Au cas ouais. vrai que au moins qu'a perçu voix fait là aussi euh, de bonne humeur, ah, oui. hein, mm -hmm. du bon côté mm -hmm. et que euh, alors, moi, monde moi, on y a une anecdote et ça m'a oké, moins, Parce que de temps en temps, on a changé ça depuis que c'est Noël. Mm -hmm. C'est que Noël... Euh... Tenis, euh, par exemple euh, chaque monde qui a cochon à un mm -hmm. eh, monde qui paie, hein, qui a payé un cochon, ouais, ouais. et qui a été côté aussi pour lever cochon là, il mm -hmm. a cochon et il a dit c'est un petit cochon pour Noël. Mm -hmm. Donc ouais. euh, depuis vous euh, voyez, vous voyez, euh, autant balancer si euh, novembre, décembre, on mm -hmm. a déjà acheté ce petit cochon là, et j'ai programmé pour Noël. Mm -hmm. Mais si là, qui était déjà là, -là mm -hmm. eh bien... Café, euh, ça y'a dit, eu euh, à pas de nos sailles, hein, mais. C'est joué. C'est joué. C'est ça que me cochonne, samedi Voilà, il y a des quartiers. Euh, voilà, Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, euh, on papa, maman, maman, a mis en grand papa, moi, maman, moi, les vies Mais c'était un peu à dans ce sens-là, ça. ça. Ouais. Et euh, là, regardez, c'est Nionbo qui c'était parrain a fait ça j'ai fait parrain à maman et si son bouc déjà décédé depuis un moment et du coup il a Atidor Atidor et Atidor c'est qu'a venu tuer cochon là bas nous tous les Noëls. et puis on joue tout tiboun en cas voir Atidor il va mettre de l'eau il va fait toute préparation mais nous t'es franche robe franche robe évident pour azur orange tout ça mais normalement, c'est un sac qui mm -hmm, blanc. Mm, Mais là, il goûte à blanc. Il, <laughs> bon, si <laughs> il dit, bon Timon, si il peut manger ça. Il dit, bon Timon, il ne faut pas pour Timon, il faut manger. Tant pour tes cochons là, tant pour tes cochons là, tu es fini tué. À 11h, parce que ou, sa, mm. lundi à 11h, mm -hmm. il y depuis 4h de matin. Mais pour finir, Mais là, van, ranger, ranger tout le finir, ou 7h, ou finir, après, il dit, oh. La nous cherchons une bouteille. Tout cela est fini. La bouteille est en train de se Ah, mais vous savez, c'est mon sa? Nous avons une science qui nous a dit. Lors vrai êtes au cabré, faut manger. Faut manger, c'est vrai. Faut pas au cabré, mais pour, il faut aller là, c'est qu'à faire toute réception à, à, à machin là. Faut pas non plus se réunir, faut salle aussi. Voilà, faut bien nettoyer ça aussi de temps en temps. De temps en temps. Ben oui. Donc soulever, c'est un peu en sens là ça. Donc, il pas en mauvais état. Il était bien bien. Ouais, mais il était bien. Ouais. Parce que c'est même à manger, manger. Bien. Voilà voilà. Et puis au cas pour habiter à eux aussi, mais on cas à pas ils tout qui était kababier le bray mais allez bon quoi au cadre des biens dit ah, des mondes n'y a, monde, a pas même vu rester en place ça y exactement alors quand nous, nous tenions à souhaiter c'est Moussa qui, qui nous a pas dit là là c'est à toi jeudi jour que j'ai encore tenir à dire oh à dire c'est au tenir Moune qui est en là parce que il est en train nous là sans maman parce que nous des heures de privation Moussa Moussa j'ai en train nous là depuis en début à décembre là oui, en, et novembre en, en, en, et, il faut dire même déjà mi-novembre une voilà. monde une fois il a passé la mm, toussaint déjà mm, si, mm, voilà. tombé bip en, en là en. En. et c'est monaïka gardé nous là c'est mm -hmm. les spectateurs là qui a cru que ils ont bien ils ont bien déjà fait en ouel là mm -hmm. mais en cet temps qu'avoué là qu'est dit peut-être pas mais quand vous voyez qu'il a bon punch là la vie il a bon punch et lors du sac qu'avoué a déposé vers <laughs> là <laughs> vite ferme histoire alors c'est c'est bien que ils ont symbolisé vers nous et que nous ont nous dans oui. émission là oui. donc pour pour finaliser ces affaires qui j'en avoue ça qui j'en ça c'est-à-dire que Noël là c'est intéressant celle bitin qui n'a pas aimé actuellement c'est que Noël là ils sont en train de faire pas galvauder Noël là mais mélanger Noël là mm -hmm. comme si tout le monde veut faire masse Il mm -hmm. veut faire masse mm -hmm. à Noël à faut bien comprendre que où TP fait un album sur quoi font un album oui, des oui. de, Noël à mm -hmm. carnaval, mm -hmm. pas de problème. Oui, oui, mais oui. on peut pas. Pendant nous quoi faire Noël, oui. mais nous avons fait masse. Ou bien nous quoi bien pour nous chanter Noël, mais nous quoi chanter, chanter à Mars. Oui, oui, et oui. c'est la différence mm -hmm. que moi je voulais faire. Chanter mm -hmm. Noël et ventambou, percussion à Mars, oui, c'est chanter Noël. Voilà. Mais si on quoi chanter Noël et Mars, mm -hmm. à Noël, il bon. n'est pas bon. Il pas bon. Donc, tout ça c'est vrai. vrai. Non, c'est vrai. a le monde qui a mais même, parce que nous, bon. nous, nous avons là pour même finir, à commencer le carnaval. Et nous là pour passer, genre avant le gâteau, fête des oies. Oui. Nous gâteau, les mm -hmm. oies en magasin. Tout le monde a très, très, très vite. Mm -hmm. Et mm -hmm. il y a des gens qui ne peuvent pas situés. Tout à fait. Parce que nous avons une tradition quand même. Nous avons une belle tradition. Nous avons une belle tradition, mais nous, des fois, des gens qui veulent trop accepter ça à l'extérieur. C'est-à-dire que, au cas il y a dans l'hôtel, par exemple, L'hôtel-là qui dit Ouais, mais il faut faire un défilé carnavalesque. Par exemple, en Noël-là. Mm, mm, mm. Et vous, vous, vous, pouvez, vous pouvez même vous dire Écoute, euh, nous ne pas avec. Non, c'est pas ou, le moment. Non non c'est pas mm, ouais. et c'est ça qui arrive aussi le plus mm. souvent. Pourquoi des euh, moules parce parce peut être il n'y a pas taille, comme dire. Alors vous fait n'importe quoi. Mm. Tu crois il y a et ben, est -il mm. qui est arrivé là parce que Noël vraiment, vraiment parce que de là avant de venir travailler, il a dit moi c'est déjà Noël, je peux déjà avoir mon cadeau. On dit non, Noël c'est pas encore aujourd'hui. Mm. Là nous était minuit, mais avant avant avant avant mon pas de cadeau à la Hein? Hein? Avant c'était un Jou jour de l'an Jou ouais. et euh, ça qui euh, en Katouvi, des fois à on, on peut mm -hmm. c'est de ne pas penser mm -hmm. que il n'y en réalité, il n'y en réalité il a authentique. Ça mm -hmm. veut dire que au cas levé le matin c'est que quoi vrai jour ouvert. il dormi, quand on faut il dormi, c'est que pas pani soleil encore, mm -hmm. c'est la ligne gabine. Et il y nous les euh, pas dormir la nuit, mm -hmm. et dormir oui. la journée. C'est vrai, c'est vrai. C'est un monde à l'envers. <laughs> et eh oui. les gens qui ont dit oui, mais c'est nous sommes en 2023, bientôt, bientôt, bientôt 2023, mm -hmm. mais moi, dit dis déjà au troisième millénaire. Oui, oui. Donc, nous entrons à Dani, mm, mais ça pas veut pas dire parce que nous entrons à Dani pour nous faire n'importe mm, en fait portes Et puis, il y a des paroles aussi galvaudées. Moi, je dis des paroles galvaudées. Je mm vais -hmm. prendre des exemples hein? Excusez-moi devine mm. finir. Je ne pas parler des nouvelles de, mm, de, de timoun. hein ne pas parler des nouvelles de timoun. Nous avons butin que des fois on ne pas comprendre. Après la guerre, ils ont incité les gens à faire timoun Ils ont dit, ouais, il faut faire timoun Ils ont programmé ça. c'est ça. y m a trop de détails aka bawou li pitin oui. et puis allez là il y a où, la Guadeloupe c'est une population vieillissante mm -hmm. mais nous nous deux ou trois qui ca répéter même pitin oui, oui. qui yo ca di yo répéter ou elle ca yo envie de répéter mm -hmm. académie matin mais autres même sont pas comprendre qu'il faut faut nous go, organiser nous mm -hmm. et dit écoutez il faut que gêne nous fait tout le monde faut gêne nous parce que chaque attends excusez moi parce que chaque époque ca et Getéai. C'est ça, ça. Et, et pourquoi on a dit ça mm -hmm. nous, Depuis jeune qui parce que... Non, non, non, il faut aller, faut pas Depuis, minutes, depuis, faut t imoun, t imoun, ouais. depuis il y a qui mm -hmm. Il y a Il y a qui et yon, yon, yon vivaient dans une période-là qui était difficile. là ça, Donc, chaque monde a eu une mm -hmm. ouais. époque y avait des difficultés. Et qu'il faut traverser Mais si les hommes les des autres, par exemple, et qui avait pas, pour dire qu'on pas, bon, on body peut bon. Mais on ne peut pas vouloir, pour bien, faut, faut, faut, faut, où peut-il s'arriver, nous n'y Noël, nous n'y carnaval, une fois ça passé, on nous reconditionner, nous, pour nous retrouver, nous, pour nous, pour nous ayaler en bonne direction. Eh bien, là, maintenant, qu'arrêtez nous quatre minutes, c'est ça, mes filles, nous n'y ont bel invité là, qui revient encore, parce que de temps en temps, nous, jouons des nous comme ça. Qui nous devait souhaiter un joyeux Noël parce que ça nous aide de nous? Qui nous a, qui côté, qui commune, nous devait se trouver un joyeux nouvel? Eh bien, vous savez, on vit en qu'est-ce que vous d'abord mon Guadeloupe en général et et et bon Noël bon Noël hein Enfant, bon Noël ouais. mais hum. maman moins papa moins en belle-mère moins beau-père moins en hum. madame moins et avec toute famille, les gens qui ont ouais, la, oui. la, la ligne la de gondage en nous, ces là en plus qu'à créer si la bâtiment en nous, donc quand vous une belle force, c'est ces gens-là, c'est jeunes là aussi, parce qu'ils sont euh, très euh, favorables à travailler avec ces jeunes là parce qu'ils ont oui. euh, diabolisé la jeunesse en mm -hmm. nous, et moi, je suis pas d'accord. Oui, parce que la jeunesse en nous, si vous avez des dévié, mm -hmm. c'est bien que parce qu'il y a des gens qui ont fait pas comme moi, mais là, j'en veux, qui ont dit ça. Euh, génération au moins qui a fait que ces jeunes-là qui ont Même si vous n'êtes pas hauteur, vous ne pouvez mm. sentir aussi pour le dans ça. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on mm. ne veut pas. Parce qu'en mm. quand jeunes, êtes hein. chaque mm. fois qu'on mm. parle de ces petits bourgons-là, il y a des mm -hmm. filles en moins, il mm cas -hmm. changer moins d'abord. Mm. Dabo. Et on dabo. a raison, on ne peut pas parler de ça avec ouais. l'autre invité. Donc on ne peut souhaiter tous ces mounas mm. sont belles, euh, euh, qui, qui dure. qui euh, dure. Euh, le Noël, mm -hmm. et puis on y a quand même euh, un peu saisi l'opportunité de, de voir une belle force-ba-que ni piper un rôle aussi. Mm -hmm. Parce que c'est Thibou qui fait canoë ka et kayak à l'époque, c'est famille mm -hmm. à madame-là, oui. et tout ça. Mm -hmm. Et on dit, nous, c'est mon vieux bou la petite maunalo. Donc, a ils quand on voit une belle force ba Ils e savent ça sa parce que parti a toujours été qu'à suivre, qu'à encourager travailler Mais tous les jeunes de Guadeloupe, quand la jeunesse, parce que moi, mm. en souvent, moi, c'est à l'encalé. Eh oui, hein? nous, puis qu'à sortir, nous rentrer. Hein? Donc, il ouais. faut nous permettre à la jeunesse Tout de comprendre qu'il y a des souhaités ont fait pour en Guadeloupe, un pays mais pour nous, pour nous, pour nous, pour pour à voilà bon noël, bon poche, oui, ouais. parce qu'il n'y a pas qu'il s'en poche il là, il n'y a pas de s'en là, sans, ah, hein, il et, et, là mm -hmm. et puis consommer local, d'après voilà. moi. Arrêtez de consommer cochonni parce que mm. ces petits-là, ils ont a une déo là, oui. ils viennent a une pour transformer, ça veut dire qu'ils ont de tête à oui. et il dérégler. <rire> et c'est à part vous, tous celles qui disent ça, c'est un jour, nous qui disent ça. Combien, Murphy, nous n'avons pas puis minute pour clôturer tranquillement, eh bien, il y a -il, à 20 minutes c'est un jour, clôturer cette émission. Eh ah bien, celle qui t'a c'est que bonne continuité. Merci. Et euh, continuez comme ça, parce que vous avez dormi. Si vous avez dormi, vous dormir en bas, vous avez dormi bien Mais. Pas bien, vous avez même l'argent. Vous <rire> nous ne qu'arrêter Donc voilà, nous allons arrêter ce jour-là. Nous allons l'occasion de recevoir encore ici. Il n'y a pas de problème le jour. Euh, non, oui. invité à Noël. Oui. Que nous allons avoir un cas pour nous jouer de là. Oui. C'est déjà noté. D'accord. Euh, ça qui vient pour Noël. Mm -hmm. Ça qui accepte de venir pour Noël. Pour souhaiter une bonne année aux soignants. Bonne année. Enfin, joyeux Noël plutôt, mm -hmm. pardon. Aux soignants. Joyeux Noël à la Guadeloupe. Oui, pour oui, sortir de oui, la famille. À à eux, etc. Moi, moi, moi, vous parlez des soignants. Oui. On ne veut pas être euh, on, hypocrite. Mm -hmm. Mais c'est vrai que. Le, le diou, mm. en dit oui. oui. En cas où une belle force bayou, bel les soignants, fos. les résistants. Mm. Hein? Voilà. Les résistants. Les mm. résistants. Mais euh, en cas dit ça parce qu'il faut dire, il y a une antenne mais on toujours qu'à penser à ces mmh. elles ouais. en ça elles vont l'eau force on savent on savent bien on savent bien eh bien mes merci merci on pile donc allez je vous rappelle que Georges euh, Nandon nous a offert ce petit décor que vous voyez là et Serge il arrivé avec tout son amour nous voilà merci. merci rayon merci. de soleil en eau. nous, nous tenir des belles rayons de soleil après midi là si ETV, si ce n'est pas vos émissionnaires vous prenez un cours pas peur donc okay? allez si 3 w ça c'est www Etv.gp pour voir l'intégralité de l'émission si vous avez raté. Je vous embrasse et bien demain nous aurons d'autres invités, pas demain, la, la, la semaine prochaine, c'est déjà samedi, nous aurons d'autres invités qui viendront vous dire leur Noël à eux quand ils étaient plus jeunes et ceux qui, qui pensent de ce Noël 2022. À bientôt. Merci Serge. Merci.